Alors, bienvenue à vous sur... Erreur une... 7 Ism Le suffixe isme sert à former des noms communs masculins qui peuvent désigner un mouvement de pensée, un comportement ou un fait de langue et Donc prononcez le isme, comme terrorisme, népotisme, anglicisme On prononce le s et non pas le z comme on l'entend souvent Terrorisme, par exemple. Erreur numéro 8. La prononciation de la ligature OE dépend de la ou des lettres qui la suivent. Lorsque la, la, la lettre double OE est suivie d'une consonne, elle se prononce la plupart du temps E. Exemple, Edem et non pas edem. Faites gaffe, les gars. Neuvième erreur. Cognitif. Donc, généralement, les lettres en G, N se prononcent NE, comme adjectif magnifique. Toutefois. Dans certains mots, les lettres G et N se prononcent séparément, comme un G suivi d'un N. Exemple cognitif. Donc, dixième exemple, le mot gageur. Gageur est formé du verbe gager et du suffixe ur. Et donc, je vous laisse euh, en lire la définition sur ce slide. En tout cas, le mot gageur se prononce gageur et non pas gageur, qui est une erreur très très souvent commise. Donc, j'espère que vous avez apprécié donc le contenu de cette vidéo, en espérant vous revoir dans un nouveau cours de kazaku.com. Merci.